te dire le désir dont je suis épris même dans mon silence écoute ce que mon âme te dit ne me laisse pas ici ne me laisse pas ici sur cette me laisse pas ici Ô oh, douce Saint-Esprit quand tu battras tes ailes Pour enfin prendre ton envol pour le ciel Ramène-moi me laisse pas ici. Oh, oh maman, maman. miséricorde Dieu s'engourdira. la dernière cloche de l'enlèvement sonnera ne me laisse pas ici ne me laisse pas ici Oh capitaine tu bateau. ramène-moi au ciel chez moi ne me laisse pas ici ne me laisse pas ici Comme oh, un que je marche avec toi à ton temps Qu'un jour je, je fasse mon dernier pas traversant Les frontières du temps pourraient Parole de l'air, et l Mais ça du septième oh, je ne retourne pas Adieu sans effet sans moi Ne me laisse pas ici Ne me laisse pas ici Parole de Ne me laisse pas ici. Oh capitaine du bateau de sauvetage, embarque-moi, ramène-moi au ciel chez moi. Ne me laisse pas ici. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Au oh, moment est dans tes yeux, ramène-moi, ramène-moi la maison. Ne me laisse pas ici, ne me laisse pas ici sur cette terre qui est. Elle est, elle est, elle est, elle est Ne me laisse pas ici. Ne me laisse pas ici. Ne me laisse pas ici.